Salut tout le monde, c'est Chirel. on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière euh, sur un hommage que je voudrais rendre à une amie qui est euh, qui est de Hollande qui s'appelle Irène et euh, qui fait des constructions de fous euh, au niveau des Sims 4 tout ça rien qu'avec les, les, les bases du jeu des différents packs c'est à dire qu'elle n'utilise aucun CC aucun mode, elle le précise ici sur sa chaîne donc c'est The Sims Stream son prénom est Tyrène et euh, vous voyez au niveau des abonnés elle a énormément de monde mais je tenais, euh, parce que bah, c'est une amie que j'adore son travail et ce qu'elle fait puisqu'elle ne fait vraiment que du build hein, au niveau des Sims 4, mais des builds tellement incroyables que ça vaut le coup que je vous en parle vous savez que moi les Sims euh, voilà, mais euh, quand il y a un détour à faire, je le fais donc euh, je lui ai dit je lui ai promis euh, de, de faire cette vidéo pour, pour ben, vous la présenter. Parce qu'effectivement, elle serait ravie. Aller, il, y en a, il y a quelques-unes de certaines youtubeuses ou youtubeurs sur les Sims 4 français qui, euh, qui ont fait un petit, un, un petit clin d'œil parce qu'une maison lui, leur plaisait. Mais euh, moi, vraiment, je lui ai promis de faire une vidéo où je vais vous présenter à tous, on, en avait, on avait déjà vu ça déjà euh, ensemble, je vous en avais montré une ou deux vous aviez aimé en live et euh, là vraiment j'ai envie de vous montrer la totalité euh, de euh, ces constructions, alors il y en a beaucoup je vais peut-être faire des impasses sur certaines euh, je passerai euh, tout le côté euh, spillbuild de ces, de, de ces vidéos, parce que bon, tout se fait en spillbull et à la fin on voit le, le final, hein, vous connaissez le principe des speed donc euh, sinon la vidéo va durer euh, 3 heures et ce ne serait pas sympa, enfin, ce serait pas cool du moins. Donc je vais vous les enchaîner, je vais pas mettre une musique de fond, je vais vous laisser regarder euh, dans le calme le plus complet. Euh, je ferai peut-être des petits commentaires en passant, je vais d'abord lui dire merci euh, et puis on passe ensuite euh, ben, au visionnage de, de, de toutes ces constructions euh, et je trouve ça mais vraiment magnifique. Uh, Irène, thank you, thank you so much for your permission, I can do on my stream um, the presentation of your build-on the sim floor and uh, I won't say you... Uh, so amazing girls. And uh, um, your work is very, very, very gorgeous. It's absolutely, absolutely crazy. When I, when I take a house um, in your gallery, uh, I put her on my game. And uh, when I want to understand what to do, I break, I, I see what she have to do for do that. And uh, I understand nothing. <clears throat> And I'm so sad about that. But uh, your job is very, very beautiful. It's very crazy. My goodness. Where you take your idea? Are you an architect in the real life, Irene? <laughs> say me that, please. Well, now, I just want to say you, you, you really, really, really gorgeous and um, an angel. An angel and uh, two... Uh, a talent you have a big talent and i love that okay well now Irene, i send you a big big big french key thank you so much for saying me okay for do this presentation about your channel and you build and uh, now i continue to speak in french if not my community understand nothing i hope she come in you um, in your channel for subscribe and for say you perhaps in french perhaps with google traduction because uh, the french people don't speak english uh, or a little and uh, and i hope uh, you have the french people come in your channel now and in your gallery too okay big french kiss my friend i love you a lot and now i speak in french for continue this video thank you so much iran big big big kiss i love you so much euh, ok donc on va passer aux vidéos et je vais vous les enchaîner voilà tout simplement euh, je vais passer d'un style à l'autre euh, je vais vous montrer euh, bah, tout ça et puis ben, on verra euh, les retours on verra ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Irene hein, euh, The Sim Stream allez euh, vous abonner à sa chaîne elle sort des vidéos euh, tous les mercredis tous les mardis, mercredi et, euh, mercredi et euh, jeudi, euh, ou mardi et jeudi, je ne sais plus, c'est marqué là, euh, donc lundi, mercredi et vendredi, ou jeudi, je ne sais plus, euh, donc euh, vous regardez, sortez, moi euh, je reste scotché, mais bon, fini le blabla, on passe aux vidéos, je vais les enchaîner, je vais vous mettre, vous aurez les titres en haut euh, du nom des, des, des, des, des constructions, et on va les enchaîner, je vous passerai tout ce qui est le build, on ira directement au final quand elle montre ses maisons et on va les enchaîner comme ça et je vais en mettre peut-être une dizaine et si ça vous plaît je vous mettrai 10 autres dans une autre vidéo etc etc mais n'hésitez pas à aller la découvrir, en vaut vraiment le détour donc c'est parti on passe sur ces vidéos on passe sur la verticale farm. Une maison où elle joue beaucoup avec les toits, la transparence, le blanc. Vous pouvez regarder, il n'y a pas un détail qui détonne. Euh, C'est vraiment au millimètre près. Elle a même pensé ici, euh, vous allez le voir d'un peu plus près, elle a même pensé ici à aller rajouter des poissons. Euh, vous savez ce qu'on pêche. Euh, donc, ils nagent dans le truc. Euh, tout est caché, tout est euh, franchement euh, bouche bée. Moi, je reste bouche B quand on voit ça, imaginez le travail de fou, et quand on voit le speed build, hein, ça je vous laisserai le voir par vous-même, sur sa chaîne, quand vous regardez les speed build, ça a l'air si simple à faire, mais bon, pas du tout, pas du tout. Moi, je me suis vue poser une maison, euh, aller casser, essayer de comprendre, il euh, y a des trucs je, je suis arrivée à les refaire, parce que ben j'ai tout simplement posé sa maison dans mon jeu. T'as regardé le petit poisson, là, vous voyez Elle a même pensé à aller mettre des poissons euh, ici, elle a dû cacher, dissimuler le panneau de pêche. Mais euh, voilà, quoi. Mais après, je ne suis pas sûre que les Sims euh, dans la maison n'aient pas pêché s'il y a le panneau quelque part. Mais bon, c'est surtout. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des maisons. Euh, c'est juste de la. qui ne vont peut-être pas être praticables. Euh, je ne sais pas. Mais je pense que toutes, elles sont praticables. J'en ai testé ça. ça pas mal quand même de d'Irene et elles étaient toutes praticables donc vous pouvez voir tous les moindres petits détails qu'elle a posés certains objets qu'elle a utilisés différemment et c'est vraiment un travail de fou vous avez Irène qui est ici, elle est magnifique donc on va passer à la vidéo suivante on se retrouve ici pour une autre construction d'Irene le halo circular house D'accord, pas besoin de traduire, vous avez tous compris, hein, la maison circulaire. Euh, qui est complètement. Euh, C'est plus m'énerve en bas. Euh, qui est complètement dans les rochers, euh, avec les escaliers ici qui montent, une cascade euh, ici. Une petite cascade. Euh, ou alors elle a utilisé la cascade de la jungle, je ne sais pas trop. Faudrait que je pose et que je regarde, mais bon, si je les pose toutes, je m'en sors pas. Donc euh, voilà, vous pouvez voir, voilà, le. Comme elle joue avec les pièces, les toits, etc. Ça change pas beaucoup. Euh, elle fait un travail de dingue. Mais ce je, je, je, sais pas possible. Elle fait des études d'architecture ou des choses comme ça. Euh, mais elle ne veut pas me répondre hein, pour me le dire. Hein. Elle est vilaine. Elle est vilaine. Elle ne veut pas me dire. Mais bon, si, si ce n'est pas le cas, en tout cas, elle a raté sa vocation. Parce que franchement, bon, elle joue aux Sims. Euh, D'après ce qu'elle m'a expliqué, elle joue aux Sims depuis les Sims 1. Donc... Euh, elle ne fait que du build, hein. c'est ce qui la, la, la passionne. Donc effectivement, quand on manipule les Sims depuis les Sims 1 au niveau du build, effectivement, quand, quand, si on ne fait que ça, euh, bah, effectivement, on fait des choses magnifiques après. On, on, on utilise tous les outils correctement, alors que quand on, on, on débute au niveau des Sims 3, des Sims 4, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Elle utilise des pièces qu'elle associe, elle, elle utilise des toits, elle, elle met des murs dessous, elle casse. Fait... Bon, je vous laisserai regarder les speed builds. Donc là, c'est la maison à l'eau. Euh, franchement, encore un travail de dingue. On va passer à la suivante. Voilà, on passe là à la futuriste maison dans les arbres. Une maison dans les arbres futuriste. Euh, toujours avec le système des toits avec lequel elle joue. Euh, mais je trouve ça tellement magnifique, l'idée de cette maison dans les arbres. Alors, je ne vois pas là de lit, ah si, si elle a mis le lit oui, c'est vraiment bah, à la limite quand vous allez euh, sur la map euh, pour l'herboristerie etc, je ne sais plus le nom, je l'ai mangé entre deux, euh, bah, ça peut être sympa d'avoir une maison comme ça, une petite maison de vacances, voilà toute simple, dans les arbres, la cabane dans les arbres c'est très la mode en ce moment. Euh, on est beaucoup sur l'écologie, d'autant que le pack écologie va sortir. Euh, donc, tout ça, c'est très écologique, etc. Elle a... Ses idées, mes pattes, c'est énorme, c'est magnifique ce qu'elle fait là. Et il fallait y penser, quoi. Il fallait vraiment y penser. On va passer à une autre maison. Ok, on est dans la Sky House, la maison dans le ciel. Hein. Donc, toujours qu'avec euh, les objets euh, de, de base, hein, de base, aucun CC, aucun mode utilisé. Euh, regardez ça. À part regarder, je ne peux pas vous dire autre chose que d'admirer euh, toute l'architecture qu'elle a fait. La construction, les piscines euh, poussées jusqu'au toit ici. C'est vraiment magnifique. Magnifique, rien à dire. Magnifique à part regarder... Admirer, essayer de regarder le moins de détails. Essayer de trouver peut-être la petite anguille qui va pas bien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout est magnifique. Cette porte qu'elle a cette fenêtre qu'elle avait posée de travers là pour donner du relief. Waouh, waouh, waouh. Moi, je dis bravo, quoi. Moi, je dis bravo. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle a tellement de, de, de, de talent que... Pff, c'est rare que je complimente comme ça, mais là franchement, et c'est pas du cirage de pompe, hein, je vous le redis, hein, c'est pas du cirage de pompe parce que c'est une amie, il hein. euh, y a des maisons que j'aime moins parce qu'elles sont plus simplissimes, euh, mais elle, elle, elle fait tellement du bon boulot, et euh, arriver à sortir euh, trois créations comme ça dans la semaine, euh, imaginez le temps de fou quand vous voyez le temps qu'on passe, nous, à builder euh, la moindre petite maison euh, pour essayer de lui donner un petit style et tout, le temps qu'on prend, vous imaginez, elle, euh, elle fait trois, trois vidéos par semaine euh, avec tout le côté speed build où elle vous montre tout un speed build Elle parle en même temps, mais effectivement, elle parle en anglais. Euh, et euh, le problème, c'est que vous vous dites, mais combien de temps elle a mis réellement pour faire ça euh, il y en a une que je vais vous montrer, euh, qui est le bateau à un million de, de, de dollars. Euh, mais je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour faire ça. Mais franchement, chapeau bas, quoi. Chapeau bas. Cette fille mérite vraiment d'être connue et, euh, et reconnue pour, pour, pour son boulot au niveau du, du build. Quoi. On, on a tellement de, de, de leçons à prendre euh, sur elle que, et tellement d'idées euh, de création. Que franchement ça vaut le détour n'hésitez pas euh, je lui lancerai un petit challenge de mon côté euh, je vais le faire tout de suite d'ailleurs iran uh, i have an idea for you i send you a challenge can you build um, a, a big house modern big house for the alien because in my community we have uh, another streamer uh, her name is tonusol sims and she loves play with the, the alien and, and we don't have a lot of um, uh, house in the gallery for the people uh, who don't build and uh, I think it's a good challenge for you uh, to build a very modern house just for the alien. Mm. Can you do that? Mm -hmm. C'est un challenge pour vous, si vous avez le temps, ok J'espère um, que vous take ce challenge et j'espère que vous puissiez faire une maison tellement pour Alien. aliens. Ok, donc euh, bah, ça c'était pour toi, tournesol, tournesol Sims. Hein? Je lui ai, euh, bon, tu tu dois parler anglais je suppose mais euh, voilà j'ai pensé à toi parce que je me suis dit toi qui joues beaucoup avec les aliens euh, le problème qu'il y a c'est que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, même quand on va dans la galerie euh, on n'a pas beaucoup pour ceux qui jouent avec les aliens et c'est dommage qu'ils ne soient pas plus d'ailleurs et tu n'as pas tort de ce côté là sur ton facebook euh, tournesol ou euh, sur euh, plutôt Jess euh, sur euh, ton, ton facebook etc c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à jouer avec les aliens je ne sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est très sympa c'est très très sympa de jouer avec les aliens euh, et tu sais très bien que de mon côté euh, Dès que tu fais un challenge, j'y saute dessus Parce que j'aime tes challenges Donc euh, voilà, je lui ai lancé un petit défi euh, De voir si, euh, si Elle serait capable de nous faire une grande maison Moderne, spéciale, alien Et on, on verra le retour euh, J'attends son retour J'attends qu'elle me le dise Et euh, ben, bien sûr, je vous tiendrai au courant de tout ça On va passer à la maison suivante Ok, on est sur la maison suivante. The Flum Futuristic Beach House. Euh, alors, c'est la maison futuriste de feu. Euh, voilà. on à la plage, quoi. Maison de plage futuriste euh, feu. Regardez ça, ce taf. Hein. Ce boulot de malade. Vous ne restez pas euh, scotché là-dessus. Franchement. Vous avez vu, là, ici, là. Euh, je me... Ici, là, je vais me permettre de mettre pause. Euh, ici là au niveau des toits là le boulot qu'elle a dû avoir ben, elle manipule ça hein, euh, comme nous on poserait quatre murs hein, voilà mais elle manipule les outils euh, d'une façon assez incroyable surtout quand vous voyez ici euh, le travail hein, euh, les idées d'aller chercher de, à placer un toit ici en arrondi euh, ici euh, un, un petit peu plus haut on le voit mieux vous en avez un autre petit ici, plutôt qu'avoir toujours des maisons carrées, etc. Il y en a un autre ici en transparence qui joue. C'est absolument magnifique, quoi. Regardez ça. Elle joue avec des, des pièces euh, rectangulaires. Euh, elle joue avec l'arrondi la, des toits. Les, euh, tout ce qui est octogonal, elle mélange tout. Et ça donne un style, euh, mais, mais franchement, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Euh, je sais pas quoi dire quoi, à part regarder et essayer de comprendre. Pensez aussi à, à... vous voyez, c'est une débatte, mais les petites guitares là qu'elle a rétrécies, euh, qu'elle a mis dans une salle euh, de, de musiciens quoi, pour un musicien, elle a réduit les guitares, elle les a posées. Euh... Enfin, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus quoi Rien à part bravo quoi, rien à part bravo. Waouh, waouh, waouh pas dire grand chose de plus que waouh ou applaudir mais bon ça ferait du bruit euh, mais franchement c'est magnifique tout ce qu'elle fait quoi c'est recherché dans tous les moindres détails chaque couleur est étudiée chaque matière il euh, n'y a pas un truc qui détonne hein. on peut chercher il n'y en a pas hein. on va passer sur l'as vivante qui est le million dollars super yacht voilà le million de dollars Super Yacht. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, grâce à, à, à, ce, à ce bateau qu'elle a fait. C'est comme ça que je l'ai connu, que j'ai commencé à discuter avec elle, à échanger avec elle. Et franchement, euh, quand vous voyez ça, c'est hallucinant. Elle a joué. Euh, je vais essayer de faire pause à un moment. Euh, là, on ne le voit pas trop. Alors, attendez à, à jusqu'à les mettre la bouée sur le côté, j'aurais même pas pensé moi-même. Bon, c'est un bateau de luxe, hein. attention c'est du luxe, hein. il vaut un milliard de dollars. Il euh, faut que vous ayez une histoire où c'est des gens très très riches. Donc je vous laisse admirer l'intérieur, tout est pensé. Il n'y a pas un truc qui détonne, il n'y a pas une table de nuit qui fait pourri, non, non tout est luxueux. Euh, tout est luxueux, ça part du tableau jusqu'à la moindre lumière, euh, jusqu'à la petite décoration qui est posée. Il euh, n'y a pas un truc qui détonne. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant chez elle c'est que tout est pensé, calculé. Elle, elle doit penser, passer vraiment un temps de fou, mais de fou, à, euh, à builder tout ça. Ce yacht-là, vous regardez le Spielbun, mais vous vous arrachez la tête, honnêtement. Hein. Vous vous arrachez la tête. Hein. Euh. Ici, là, vous voyez, euh, on ne le voit pas bien là. Ici, elle a joué, euh, quand je regarde les Spielbuilds, tout l'arrondi, en fait, que vous voyez euh, autour, euh, ici. Ce sont des toits avec quoi elle joue. Ici, c'est des bordures euh, de toit qu'elle a posées. Enfin, je vous laisserai regarder sur sa chaîne, les Spielbuilds. Vous verrez comment elle a fait ça, mais vous avez vu ce bateau à... à... Mais bah, bon, on reste, on est là, on se dit, mais bon, euh, jamais moi je fais ça, c'est pas possible, jamais j'y arrive, c'est impossible pour moi de faire ça. Euh, autant prendre son but, hein, de temps en temps, ça fait pas de mal aussi de, de prendre les buts des autres, ça permet aussi de, de voir les constructions des autres. Et euh, des fois, des trucs comme ça, on se dit, bon, hein, on va peut-être, euh, ça me plaît, j'ai une idée d'histoire de, de, de, pour mes sims. Euh, il est millionnaire. Allez, hop, hein, je vais prendre le bateau euh, d'Irene et puis terminer. Je ne vais pas m'amuser en faire un. Euh, C'est euh, scotchant. Allez, on continue. On passe à la suivante. Voilà, donc on est sur une maison moderne pour une famille. Une maison de luxe moderne. Où elle a fait euh, ici une piscine. Euh, ici, il y a une autre petite piscine. Euh, donc, euh, ici, elle a fait, euh, comme vous pouvez le voir, une espèce de. de, de, de pas une Au lieu de mettre une fontaine, elle a mis un arbre. Et euh, ici, euh, je pense que c'est une, font ouais, une fontaine qu'elle a mis. Euh, mais je ne comprends pas pourquoi elle a mis des escaliers. Mais bon, là, les murs avec ces grandes, ces immenses fenêtres, <coughs> avec ces petits balcons en avancée, qui donnent du relief. Euh, magnifique, magnifique, magnifique. On passe à la suivante. Alors, la suivante, c'est l'hôtel luxueux, hôtel Spa. Regardez le boulot qu'elle a fait ici avec les toits qui font une fleur à l'intérieur, euh, des autres toits. C'est plus, mais Maga, c'est énormément bas. Euh, regardez ça, c'est pas je sais pas, je sais pas, à part dire oh c'est beau, c'est magnifique euh, je vais me répéter, répéter, répéter euh, les, les allées qu'elle a fait avec du verre là qu'on peut voir au niveau de qui relie les nénuphars entre eux qu'elle a fait en route et qu'elle a qu'elle a texturé après pour, pour faire une, des, des, des espèces de, de petits îlots avec des pièces qu'elle a, qu a teint en verre pour faire un aspect nénuphar Pfff. Elle me tue. You kill me, Irene. You kill me. When I see that, you kill me. All time. When I see a new video about you, I say, oh my God, I take my gun immediately for kill me. <rire> oh my God. Alors, on passe ici à l'orbe, euh, la maison sphérique en orbe. Franchement, regardez ce magnifique boulot, quoi. Alors, je ne sais pas, là, euh, peut-être qu'en dessous, euh, il y a une possibilité qu'elle ait collé un escalier quelque part euh, ben, pour que les Sims puissent y accéder. Mais je ne vois pas d'escalier. Hein. Donc, celle-ci, peut-être qu'une maison décorative, une création, mais non utilisable dans les Sims. Mais ce qui m'étonnerait quand même d'Irene. Euh, donc, il euh, ben, faut avoir l'idée, quoi. Toutes ces plantations qu'elle a mis au sommet, euh... C'est toits, ces machins, là, là. c'est magnifique, magnifique, magnifique, magnifique. C'est arrondi là, central, bon, en même temps vous me direz dans une sphère, hein, on ne pourra pas faire des carrés, quoique, hein, on... si on pourrait, on pourrait faire des carrés. On voit la cuisine à l'étage, ici, avec la chambre c'est un petit peu dans le même système de la maison dans les arbres qu'elle avait fait ça peut être un, un, un style de, de maison de vacances hein, je pense comme celle-ci là qu'on a vue euh... parce que le lit n'a pas vraiment de chambre séparée donc je pense que c'est plus dans le style maison de vacances mais par contre j'ai pas vu d'escalier il faudra que je la pose et que je regarde parce que c'est étonnant quand même elle, elle fait que des maisons où vraiment les cimes sont taxées hein. donc euh... Il doit y avoir un escalier quelque part, mais quand elle a montré le final, on n'a pas dû le voir. Allez, on passe à la suivante. Ok, on passe donc à la maison euh, d'où le toit est craquelé. Regardez euh, le, le toit, ce qu'elle a fait. quoi. Si vous regardez les intermédiaires qu'il y a entre les toits, c'est au, au millimètre près. Vous avez le même espace. Il euh, n'y a, a rien qui détonne avec cette forêt en dessous. D'ailleurs, celle-ci pourrait, euh, pourrait très bien faire euh, l'affaire la pour euh, tout ce qui est extraterrestre, en changeant quelques meubles, bien sûr. Et encore, hein, les extraterrestres, ils ne sont pas obligés de vivre, dans, de vivre dans, des dans, des, euh, dans des meubles, je veux dire, futuristes. Hein. Euh, mais franchement, voilà, la, maison, la maison est tout à fait cachée en dessous, euh, ce toit craquelé en haut. Euh, tout est caché, les vues avec les baies vitrées sont sur une style de. Euh, de jungle, de faune, euh, elle a vraiment pensé à tout. Euh, L'intérieur en mélangeant, on est un peu moins dans le blanc, mais euh, avec le bois, euh, tout est pensé. C est, c est... Je suis scotchée. Les cuisines, la cuisine, euh, chaque plante au millimètre carré, vous savez quand j'aime pas trop les fleurs, mais là franchement, euh, je trouve ça très beau. Les petits coussins là, qui servent normalement au sol, elle, a, elle les a placés sur le lit. Pff, rien à dire, à part bravo, bravo, bravo. On passe à la suivante. Allez, c'est parti. Alors ici, aussi, une autre maison que je pense qu'il pourrait plaire à Tournesol Sims. Euh, qui est youtubeuse, hein, je vous rappelle, sur les Sims 4, euh, vous avez sa chaîne YouTube. Hein, vous tapez Tournesol Sims. Euh, ça aussi, ça pourrait être une, une maison euh, qui conviendrait, je pense, un hein, tournesol me dira ça, mais je pense que c'est une bonne maison pour les aliens, ça aussi, euh, ça pourrait être très sympa, très sympa, ce style, euh, en changeant peut-être les toits, euh en rajoutant un petit peu plus de toit avec, euh, vous savez, la piste de danse qu'on met pour faire du relief au niveau des toits, la là, bleue là, euh, bleu et noir ça pourrait euh, détonner, euh, si c'est possible, hein, parce qu'après, tout n'est pas, euh, on n'est pas tout à fait libre de, de, dans la construction, dans les Sims 4, euh, mais je pense que cette maison-là, euh, je ne sais pas si Tournesol sera d'accord avec moi, mais je pense que cette maison-là est une bonne maison pour, euh, pour les aliens, mais bon, j'espère qu'Irene relèvera le défi. J'espère. J'espère, j'espère. Je vous laisse regarder tout ça. Il y a quand même des meubles euh, qu'on met souvent pour les aliens. Hein, les meubles transparents, là, bleus, avec des bordures bleues. ceux -là, là Ici. Ils sont souvent utilisés. Euh, on les utilise surtout euh, dans les aliens. Pourquoi Je ne sais pas trop. Parce qu'ils peuvent très bien vivre dans des meubles normaux. Hein. Euh... Voilà. Regardez ça, quoi. Après, elle utilise beaucoup le blanc, c'est très très blanc, mais euh, c'est très clair, c'est très clair. Et, euh, mais rien n'empêche que vous preniez sa maison, par exemple, vous la posez, et certaines textures, vu que ce n'est qu'avec, euh, il n'y a pas de CC, rien du tout, euh, ni mode, ni CC, ni rien du tout, euh, vous pouvez très bien changer la texture du mur, si pour vous ça fait trop blanc, ce n'est pas un problème, mais gardez l'architecture euh, euh, de base qu'elle a fait. Et changer simplement la texture si celle-ci vous convient pas. Mais honnêtement, euh, rien à dire quoi. Moi, je dis euh, aidez-moi, help. Quand je vois ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit réalisable. Euh, mais bon, j'avais déjà, déjà galéré quand j'avais fait euh, mon build de moi avec la voiture que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube où j'avais bulldé une voiture. Et euh, j'avais fait euh, une, une maison starter pour un couple. J'avais déjà bien galéré à faire la voiture. Elle a, vous vous aviez tous d'ailleurs beaucoup aimé et merci beaucoup pour ça. Vous avez été nombreux à la télécharger dans, la galerie, dans ma galerie et en plus euh, au niveau euh, des commentaires ou sur Twitch euh, dans le live. Euh, à m'encourager à me dire waouh mais où t'as pêché, pêché l'idée il y a des fois ça vient comme ça mais là quand j'essaye en, en ce moment je suis pas mal dans le build aussi des maisons modernes dans les sims, j'en ai un petit peu marre des maisons qu'on voit non stop là dans les sims, où c des, ça ressemble à des, avec les maisons en pierre les maisons basiques qui répètent un petit peu le, le décor qu'il y a autour du jeu qu'on peut pas toucher donc je suis un petit peu aussi dans ce style de maison en ce moment au niveau du build euh, des maisons modernes parce que ça change et, euh, et que nos Sims, on est en 2020 euh, voilà, après, bon, il y a des quartiers qui s'adaptent plus ou moins à ça c'est vrai que je fais plutôt ça, moi, dans Newcrest euh, comme ça, je peux faire tous mes quartiers super modernes les restos qui suivent enfin, euh, tout dans le même genre mais bon, après, ça c'est une façon de jouer c'est une façon de build euh, voilà. mais là, au niveau d'elle, c'est même plus ça c'est du talent à l'état pur on passe à la suivante alors, on est dans un, un, un tout autre concept que le modernisme qu'on a vu jusque là, c'est plus un château ou un musée, regardez le moindre détail, comme elle a dû galérer ici avec les toits, le croisement des toits, l'horloge qui est centrée, euh, tous ces vitraux, euh, les colonnes, il euh, n'y a pas un truc qui dépasse, elle a vraiment pff, un talent de dingue, je le redis et je le redirai tout au long de cette vidéo, elle a un talent de fou. Euh, la petite euh, ça par contre là, non. Irène, là, non. La, la petite boîte aux lettres sur le côté. Euh, était, je trouve pas qu'elle est appropriée. Ou alors, peut-être, il aurait fallu changer la couleur. Mais voilà. Donc, euh, vous avez la salle de mariage à l'intérieur. Euh, qui est pincée avec les cristaux euh, euh, du Paxpa au-dessus. Euh, C'est magnifique. C'est magnifique. Elle est allée jusqu'à poser euh, le, le, le, le truc de débat euh, pour, euh, pour que ça fasse mieux pour l'élocution lors du mariage. Il euh, n'y a pas un, un détail qui coince, même au niveau des tables hein, du repas de mariage, avec le, la table spéciale pour les mariés et ça pour les invités, euh, avec une grande cascade au milieu. Waouh Waouh waouh. et pour le plaisir on va en regarder une dernière après les autres je vous inviterai bien sûr à aller les voir sur sa chaîne youtube on va en regarder une dernière je vous refais un petit peu le tour de, de je voulais montrer un autre truc c'est là c'est au niveau de la jungle elle a fait une grande maison euh, dans la jungle je crois que c'est pas loin de la cascade euh, Enfin, d'une des cascades il euh, y avait un autre, il y, y a un autre. Y a, elle a fait des châteaux. Enfin, on peut trouver pour tous les goûts euh, autant du rustique que du moderne. On peut trouver des bibliothèques aussi, des euh, des lieux où les sims peuvent se retrouver. Pas simplement des maisons. Euh, là, vous voyez, elle a fait une maison industrielle. Euh, là, c'est la maison qu'on a vue. Ici, une maison dans la jungle aussi. Euh, voilà. Que dire de plus euh, que magnifique magnifique magnifique euh, ce qu'on fera c'est que si ça ça vous a plu n'hésitez ben, pas à aller euh, sur la chaîne euh, d'Irene euh, et puis tout simplement d'aller vous souscrire à sa chaîne tout simplement vous allez sur la chaîne de Sim Stream ici et vous vous abonnez. un petit pouce en l'air ici si vous aimez la création, euh, n'hésitez pas à partager aussi euh de façon à ce qu'en France, euh, on ne reste pas cloîtré dans notre bulle de français. Euh, les, les, les Américains, comme les autres pays, euh, moi je le vois souvent sur mes lives, sont présents. Euh, c'est des retours, c'est du partage, c'est euh, voilà. vraiment une, une, une communauté qui s'entraide. Et je trouve dommage que nous, les Français, on soit vraiment dans une bulle euh, fermée entre nous. Euh, où il n'y a pas toujours une mentalité très terrible. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... De, de mensonges, mais ça, on en avait déjà parlé. Il euh, n'y a pas cette mentalité-là. Euh, de l'autre côté, euh, dans, dans différents pays, il n'y a pas du tout. C'est beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, euh, beaucoup de, de partage. Euh, ils vont venir vous voir, ils vont venir vous encourager, ils vont, euh, ils vont vous, vous aider de leur côté en mettant en avant euh, vos créations, s'ils aiment, euh, en mettant en avant vos challenges, euh, que vous créez, euh, ils vont essayer de les faire euh, voilà, il y a, y, a, y a énormément de partage et ça, ça se perd et c'est bien dommage donc on va en rester là sur les vidéos enfin euh, sur certaines vidéos, je ne vous ai pas toutes montrées. il y en aurait pour, euh, bon allez je vais dire une vidéo de 4 heures si je devais vous montrer toutes les constructions qu'elle fait en tout cas, j'espère que ça vous aura plu euh, n'hésitez pas donc à aller sur sa chaîne Uh, allez vous abonner, uh, je vous ai montré le lien. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en bas de la vidéo. Uh, et puis le mot final va être pour Irène. Thank you so much again, Irène. Uh, I can, I can put on my video all, uh, you all build because you have a lot of build. Perhaps uh, I can do another video of stream specially about you build again. Uh, but for the moment, I have do that. Uh, I have select 10 uh, house, I think, and um, with different uh, theme, uh, modern, classic, and uh, I, I hope you take my challenge. Uh, for you, please even build a big, a big modern house for our family, alien. Okay. Well, I send you a big big kiss. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé. Je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à aller souscrire à la chaîne d'Irène. Allez vous abonner. Allez mettre des pouces en l'air. Euh, si vous ne parlez pas anglais, utilisez Google Traduction. Un petit bravo euh, ou magnifique ou machin. C'est pas compliqué, c'est les mêmes mots euh, qu'en anglais. Donc n'hésitez pas à l'encourager, elle le mérite. Et on va en rester là. Je ferai peut-être une autre vidéo vous présentant d'autres maisons euh, que Fille-Irène, hein, puisqu'elle en fait trois par semaine. Donc euh, ce sera des coups de cœur comme ça en passant. Euh, mais bon, on se retrouvera euh, sûrement euh, sur une autre vidéo euh, euh, présentant les bulles d'Irène euh, selon vos retours. Et je compte sur vous vraiment pour qu'il y ait des retours. Parce que quand, quand quelqu'un dénote comme ça par son talent, par ses idées, euh, et par euh, le fait que ce soit vraiment quelqu'un d'adorable, je n'ai pas ça parce que c'est une amie, mais euh, voilà, je, je trouve que c'est bien euh, qu que de nous, de, en France, on fasse connaître quelqu'un qui vient d'un autre pays euh, par son talent et par sa créativité. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzou. On en reste là pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. J'attends vos retours avec impatience. Plein bibi, plein de, bibis, plein de souzous, et à très vite pour un prochain live. Bye bye